Une question-réponse pour cette vidéo, je vous laisse d'abord découvrir de quoi il s'agit. Et la question est la suivante. Comment obtenir 3 mailles après avoir tricoté 3 mailles ensemble et fait un jeté Pour moi, ça ne fait que 2 mailles. Lisez bien, la clé de l'énigme est dans l'énoncé. Il faut garder les mailles sur l'aiguille gauche avant de faire le jeté. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Je commence. J'ai encadré mes trois mailles hein, sur lesquelles je vais travailler ici par une maille de chaque côté. Allons-y. Trois mailles envers. Je passe le fil devant. Trois mailles envers ensemble. Et je les garde à gauche, je ne les laisse pas tomber, j'ai toujours trois mailles à gauche et j'ai une maille nouvelle à droite, un jeté, il y a maintenant deux mailles à droite, toujours trois à gauche, on retricote ces trois mêmes mailles à ense ensemble à l'envers, Je viens de former une troisième maille à droite, cette fois on laisse tomber les mailles de l'aiguille gauche. J'ai bien trois nouvelles mailles à droite et rien à gauche, à part la maille qui encadre